Bonjour à tous, nous sommes le 30 janvier 2021 et j'aimerais faire une vidéo avec un événement qui est, qui est marquant cette semaine, ça se trouve être euh, ben, des, euh, GameStop, comme vous, peut-être que vous le savez pas, mais GameStop a été euh, euh, tradé d'une manière euh, frénétique euh, par des petits euh, joueurs dans le marché, euh, donc euh, plusieurs jeunes de Robinwood, et on en parle un peu partout, euh, si vous ne le saviez pas, ben, c'est un événement qui est important parce que dans le fond, on a trouvé ça immoral que plusieurs jeunes euh, euh, surtout qui sont euh, sur euh, Reddit euh, euh, avec le Wall Street Bet qui se trouve être le, le groupe là, euh, que les jeunes puissent faire monter une action à presque 500 dollars là on est à 300 quelques. et euh, euh, Wall Street a dit ah oh non ça pas c'est c'est terrible ce qui est arrivé mais dans le fond ce qui est arrivé je vais vous compter un peu euh, le, le, le j'ai fouillé un peu là, ce qui arrive avec euh, cette action là c'est que dans le fond c'est une action qui a été comme short ben été shorté par plusieurs hedge funds et euh, des gros euh, financiers euh, parce qu'une action, quand on dit euh, c'est vendre à découvert, on vend une action à découvert lorsqu'elle est en difficulté, on, on croit que l'action va s'écrouler et on précipite la chute d'une action et ce que ça fait tout simplement c'est que l'entreprise qui est derrière ça euh, peut tomber littéralement et euh, les on dit les jeunes, il y en a des plus vieux, euh, sur, euh, se sont donné le mot et on parle pas simplement d'un petit groupe euh, le groupe qui s'appelle Wall Street Debt euh, euh, était, je pense, même pas un million et euh, en une semaine, je pense, on montait à 6 millions. Donc, se sont donné le mot. Euh, non, on achète cette action-là et on va faire en sorte que cette entreprise tombe pas. Euh, mais plus que ça, on va faire en sorte euh, justement que tout le monde puisse être récompensé de ce geste-là. Et comme des faits des personnes qui avaient 500-600 dollars dans leur compte ont vu leur compte. Euh, C'est la même chose qui est arrivée avec euh, euh, Tesla, mais là, d'une manière encore plus évidente. Et euh, euh, l'action a monté jusqu'à euh, partie de bien, en juin, juillet, je pense qu'elle était à 3, 3 4 dollars. Elle est montée à 20 dollars. Et là, on a donné le coup final jusqu'à 500 à 500 480 et euh, là on est comme à 300 quelques dollars et les jeunes n'ont pas l'intention de lâcher ce que ça montre dans le fond c'est un droit un doigt d'honneur à wall street qui eux s'insurgent disent que c'est scandaleux dans le fond euh, mais euh, les financiers font ça depuis des années euh, d'un euh, des plumes des petits investisseurs c'est le jeu est fait pour pour ça la bourse c'est le plus grand casino euh, au monde et euh, la bourse est fait comme ça dans le fond euh, Wall Street ce qu'ils veulent tout simplement c'est que les petits joueurs fassent monter des actions ensuite on vend et on les dé on les plume littéralement on, on les dépouille de du peu qu'il y avait donc euh, c'est comme ça mais lorsque le jeu se retourne se retourne contre eux euh, c'est ce n'est plus le même scénario. Mais là, ce qui arrive euh, cette semaine, ce qui est arrivé cette semaine, c'est très, très, très important au niveau de la, ben, euh, on va dire, manipulation des titres. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça de la manipulation des titres, mais en tout cas, il y a plusieurs. Euh, mais dans le fond, on pourrait résumer ça, c'est une revanche du peuple contre Wall Street. C'est tout simplement ça. Euh, du peuple, je parle des des traders euh, individuels avec pas beaucoup de sous, euh, des euh, on appelle euh, des euh, dans le fond sur des des boursicoteurs euh, qui gagnent sur Wall Street. Et euh, ce que je voudrais euh, euh, vous montrer tout à l'heure, c'est que le même phénomène euh, est en train d'arriver probablement sur l'or et les métaux précieux. Et je vais vous montrer la la, la, la le, le tweet, c'est pas un tweet, c'est sur Reddit, mais euh, qu'est-ce qui a déclenché euh, ce phénomène qui pourrait se sur le métal argent et sur l'or aussi dû au fait que ça fait des années euh, que les grandes banques comme jp morgan manipulent littéralement le prix de l'or et de l'argent aussi mais euh, de l'or ça c'est quelque chose de connu même ils ont eu une super de grosse amende et là les jeunes traders les traders de Robinhood tout ça pourraient changer le cours des choses euh, ça va être à suivre si ça va arriver mais en tout cas je vais vous montrer euh, le, le tweet et la volonté de ces jeunes c'est que euh, ils sont au courant que plusieurs, même de leurs parents, il y a un, un jeune qui a, très, qui a parlé de ça qu'en 2008, euh, son père, fait, qui avait une petite entreprise de béton, s'est fait littéralement dépouiller euh, dû au fait que, dans le fond, on se trouve avoir des, des, euh, des loups qui ont shorté l'action de l'entreprise de son père, qui est une petite entreprise, parce qu'aux États-Unis, on a plusieurs petites entreprises qui sont cotées à la bourse, mais ils ont shorté, ils ont vendu à découvert l'action, et ça a fait tomber l'entreprise de son père, son père qui s'en est jamais remis, et un des participants à Wall Street Bet, justement, a vu son père dépérir, est devenu alcoolique, tout ça, et c'est sa revanche. Donc, je veux regarder ça avec vous, et vous... Vous parler au niveau du, du silver parce que dans le fond il n'y a pas seulement GameStop qui a été euh, acheté par ces jeunes traders là mais il y a beaucoup d'autres euh, euh, actions quelques autres actions et on y met le paquet on veut vraiment que euh, dans le fond euh, Wall Street en soit désemparé et d'ailleurs il y a un hedge fund qui perd parce qu'il avait massivement shorté euh, l'action de GameStop euh, qui a perdu des euh, c'est en termes de millions mais même peut-être milliards donc beaucoup beaucoup perdre dû au fait que des jeunes euh, se rallient pour justement euh, battre le marché. Euh, là, on va aller voir justement le tweet qui pourrait changer beaucoup, beaucoup de choses. Je dis pas que euh, ça va arriver. Je ne veux pas comme... Euh, euh, avancer des choses que je ne sais pas, je vous dis tout simplement le tweet, et pour moi ce que ça a fait, c'est que je me suis repositionné encore plus fortement euh, dans des minières juniors euh, d'argent, euh, vendredi, hier, euh, donc euh, je voudrais tout simplement vous partager deux titres que j'ai achetés et c'est vraiment pas pour que vous les achetiez. Et ça, c'est la recommandation que je voudrais vous faire parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé. J'avais donné un, un call euh, NOVR euh, et euh, l'action est passée de 1,50 euh, une, une à, à 5 et quelque chose. 5, euh, euh, moi, j'avais vendu dans le cours, là, mais euh, j'avais donné euh, ce call-là. Ça a été un vrai succès. J'avais donné le call aussi AG First Majestic. Ça a été très, très profitable et encore euh, probablement First Majestic partie de, de la nouvelle vague qui pourrait arriver au niveau euh, des minières euh, d'argent parce que First Majestic euh, avec Kent Neumeyer comme président se trouve à être une entreprise solide qui a du, du, du capital et qui euh, vend en plus de l'argent métal donc on va voir ça ce qui pourrait arriver et les deux actions que je voudrais vous partager je ne fais pas de recommandation d'achat comme je vous avais dit dans le passé mais si je vous je peux aider des personnes qui ben, C'est sûr si vous êtes à, à la bourse là, euh, il faut pas euh, prendre des, de, de, de votre argent qui est essentiel pour acheter des actions. Prenez soit du surplus ou de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est très, très important. Mais moi, ces deux juniors que j'ai achetés, il ben, y en a une que j'en avais déjà et j'ai euh, vraiment grossi mon, mon paquet d'actions. C'est des juniors de Vancouver. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Mais avant toute chose, on va aller voir euh, ce qui est arrivé au niveau des jeunes. Je vous ai conté un peu l'histoire de Game GameStop et ce qui pourrait arriver aussi au niveau de l'argent. On va aller littéralement le, je pas le tweet, mais la déclaration qui a été faite euh, par le groupe euh, Wall Street Bet, qui est rendu à 6 millions euh, je pense c'est 6 millions de membres euh, ben des jeunes, des moins jeunes mais surtout des personnes qui battent euh, Wall Street et euh, le, on va le lire tout simplement le marché euh, du lingot d'argent est l'un des plus manipulés au monde tout, toute compression courte dans un short en papier argenté serait épique nous savons que des milliards de banques manipulent euh, milliards de banques manipulent l'or et l'argent pour couvrir euh, l'inflation réelle T euh, toutes les meilleures mines d'argent ont déjà été épuisées ces dernières années une grave pénurie d'approvisionnement se développe dans le même temps la demande monte en flèche les panneaux solaires voitures électriques électroniques et tout ça c'est en train de monter donc on a ce qu'on fait tout simplement on, on, on, on on short, on vend découvert, en ce moment, des positions d'argent. Et, euh, c'est d'une manière éhontée, de la même manière qu'on a fait pour plusieurs, que Wall Street fait pour plusieurs actions. Mais les petits traders disent non. On n'accepte pas. Donc, ce qu'ils font, tout simplement, euh, ben, ils ont donné un, un avertissement c'est ça qui est important et c'est une des raisons peut-être que jeudi vendredi ça a été pas mal fort dans l'argent et c'est plus que ça c'est ça que je vais, on va le voir sur les graphiques on est dû justement pour une montée vraiment importante dans l'argent dans l'or aussi l'or mais là dans ce cas-ci on parle de l'argent et là on parle de que l'argent ajusté en fonction de l'inflation devrait être à 1000 dollars au lieu de 25 ça c'est le le tout, pas le tweet. Oui, oh, le poste qui a été fait par Wall Street Bet Et à partir de ça, c'est le même, la même appel qu'on fait, qu'on a fait pour euh, GameStop, pour d'autres, en, en, d'autres, euh, valeurs, là. Mais là, on l'a fait pour euh, SLV. Euh, regardez, c'est ça aussi, la maison de clôture. SLV, ça se trouve être euh, SLV le ETF euh, du silver tout simplement euh, donc euh, ça va être à suivre, moi je me suis positionné euh, pas directement dans SLV ni dans l'argent métal malgré que c'est super, si vous pouvez en avoir bien entendu parce qu'en ce moment c'est la folie au niveau de l'achat euh, autant de l'or mais plus de l'argent en ce moment là, mais l'or et l'argent très bon, ben, métal, physique parce que quelqu'un m'a demandé quest ce que j'en pensais très très bon placement, c'est ce qu'il faut être en ce moment à cause, c'est sûr de de l'impression monétaire, tout ça, mais plus que ça, peut-être que la montée devrait être, pourrait être, excusez, époustouflante comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc, euh, c'est le petit poste qui a été euh, justement euh, servi à, à la planète, et euh, on va commencer, probablement les jeunes vont commencer à casser, littéralement euh, ceux qui short euh, l'argent euh, et les milliards d'argent et tout ça. Là. Donc, euh, euh, C'est un défi carrément à Wall Street euh, qui s'apprête à faire. Et euh, je vous parle de mes deux actions que j'ai achetées, que j'ai euh, j'avais les deux, mais euh, c'est euh, SUMA Silver. Et la raison pour laquelle je vous le montre avec euh, Stock Chart, c'est que SUMA Silver. Euh, était pas coté à Vancouver. Il vient de ce une coupe de jours, quelques jours, qui vient d'être coté à Vancouver. Donc, euh, ici, on avait... Il était coté... Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça sur... Euh, pour voir le graphique au complet, parce que je vais vous montrer tout à l'heure que sur Trading View, je le vois pas au complet. C'est pour vous montrer à long terme. Donc, euh, euh, techniquement, euh, Suma Silver a commencé un revirement. Donc, euh, je ne sais pas si ça pourrait justement exploser. Moi, je pense que oui. Je vais vous montrer pourquoi après, euh, quand on va avoir voir un peu les fondamentaux. Je vais faire ça rapidement parce que le temps avance. Donc, euh, techniquement, on est en revirement. Je ne sais pas si ça va comme suivre le mouvement, mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup plus, c'est le RSI euh, qui a changé de direction depuis deux jours et surtout le volume qui reprend. Ici, on avait eu euh, du volume à cette cassure-là. On a un autre... Euh excusez, euh, euh, une baisse, mais avec euh, du volume très, très faible, et on a repris la direction vers le haut. Euh, bon, c'est la première minière. Je pourrais aller vous montrer euh, la raison pour laquelle euh, je vois que cette euh, petite minière-là, Junior, pourrait exploser à la même, de la même manière que First Majestic, qui a déjà commencé. On va aller voir ça tout à l'heure. Et euh, d'autres minières SLV aussi. Euh, donc, euh, parce que First Majestic, faut dire, là, ce qu'on a connu les deux derniers jours, tout le monde en parle dans stock tweet, tout le monde parle de first majestic en ce moment. Donc puis j'ai écouté une entrevue avec Kate Meyer d'ailleurs et l'argent est un métal non pas simplement précieux, mais un métal d'avenir. Donc on continue ici en voyant la structure du capital de Suma Silver. Vous voyez ici c'est Suma Silver tout simplement et c'est la raison pour laquelle euh, euh, j'ai... La, une des raisons pour laquelle c'est technique, mais c'est plus que ça. Au niveau de la structure du capital, ben, ils n'ont pas de dette c'est sûr, c'est bien. Euh, 5 millions en espèces. Et surtout, ici, la, la répartition de euh, des actions. Euh, Sprott, Eric Sprott, qui se trouve être un milliardaire canadien, euh, au niveau des métaux précieux, a 17 de cette euh, action-là. Euh, Retail Investor, c'est pas beaucoup, mais on a beaucoup de... Euh, ben, ici, on se trouve à avoir les, les institutionnels, là, qui sont euh, très, très, très in, euh, impliqués dans cette action-là. Euh, et on a euh, les management, euh, les, la direction qui se trouve avoir aussi une partic bon, participation très, très importante. Donc, si même ils mettraient d'autres actions, euh, on aurait plus d'actions de, de retail. Mais euh, c'est très sain comme... Euh, même, il euh, n'y a pas beaucoup de retail, c'est les petits acheteurs. Euh, donc, en tout cas, je vous dis pas d'acheter. Encore, mais par contre, si vous, vous avez des sous à investir, euh, ça peut être très, très, très prometteur. Euh, ça se trouve être euh, le, le sigle, c'est SSRV. Euh, sur euh, Vancouver. Moi, j'achète en, en à, à dollar américain, comme je vous avais dit. Euh, la raison est simple. En dollar canadien, excusez, parce que le dollar américain va, avec le temps, perdre de la valeur. Donc, en dollar canadien, vu que c'est toujours au, au contraire, euh, euh, j'achète à Vancouver, mais vous pouvez acheter ça sur le OTQB au euh, euh, aux États-Unis, qui se trouve être le sigle SSVR.F. Je vous dis pas de l'acheter, mais regardez, faites vos propres, le, le site Summa Silver, allez faire vos recherches. Vous allez voir, c'est très intéressant au niveau technique et au niveau fondamental. Deuxième, deuxième action, un beau graphique aussi. Euh, J'avais embarqué ici, j'ai eu une montée, j'ai pas vendu, j'ai gardé. Euh, donc, euh, non, c'est très très beau là aussi. Euh, c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu moins de volume, mais les derniers jours, c'était quand même assez fort. RSI euh, très beau euh, euh, en montée. Et euh, surtout, euh, moi, je regarde le graphique, qui est très, très beau. Ça fait pas longtemps que l'action la, a été émise, ni... Euh, Suma Silver, c'est des nouvelles, des juniors, des nouveaux, euh, des nouveaux intervenants parce que dans le fond, ils commencent à faire de l'exploration tout ça. Donc, euh, euh, et euh, moi, c'est c'est ce qui m'intéresse, c'est surtout la structure du capital. Euh, Rena Silver, qui se trouve être RSNVF, euh, ça c'est un euh, aux États-Unis et au, à Vancouver, c'est RSLV.V. Et la structure du capital, euh, bon, on parle d'actions en circulation, 87 millions, c'est quand même bien. Euh, on se trouve à avoir, euh, c'est ça ici, peut-être, euh, ben on a 112 millions en tout. Euh, board Management, 18%. Max Silver qui est quand même une entreprise importante dans le domaine de, de, de, de, de l'argent, donc, euh, qui a fait ses preuves, qui est en fonction, à 12% du capital. Et les institutionnels ici ont 40%, et il y a plus de retail ici. Donc, ça peut être bien très, très, très intéressant à long terme, cette petite action-là. Donc, ceci étant dit, on n'en parle plus, mais je voulais vraiment vous partager ça, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, et ce n'est, je, je le précise encore, ce n'est pas une recommandation d'achat. faut vraiment le comprendre, parce que dans le fond, euh, je veux pas que vous achetiez des actions, et qu'ensuite vous me dites, euh, tu pas dû, mais est ce que je vous ai, en tout cas, euh, quelques-unes, parce qu'il y en a d'autres que je vous, vous avais parlé de euh, euh, Golden Predator, euh, qui pour moi, euh, à Vancouver encore, qui pour moi, à un moment donné, va donner euh, euh, va donner euh, va, va, va faire ses preuves aussi, donc, euh, on peut aller la voir même, euh, va faire ses preuves, je l'ai encore, hein, Golden euh, prédateurs. Là, c'est sûr qu'on est en correction comme le reste du marché, mais euh, dans, euh, regardez, on est près d'un revirement. Si le mouvement euh, euh, s'en vient, on va comme euh, s'en aller dans le mouvement. Euh, la raison pour laquelle je voulais pas vous le montrer justement sur euh, TradingView, c'est que tout simplement, ça fait pas longtemps que l'action euh, est à Vancouver, donc on voit pas beaucoup de données. Et euh, RSLV, élevé, ben, là, on voit beaucoup de données. Et c'est ça qui se trouve être la configuration. Mais comme je vous dis, au niveau fondamental, technique fondamentale on a un revirement. Et, euh, On va aller voir AG. AG. Euh, qui se trouve être euh, First Majestic. Et c'est ce qui est arrivé... Euh, les derniers jours, euh, dû au fait que justement les jeunes traders, les jeunes traders disent euh, on embarque dans First Majestic, qui est une minière, comme vous connaissez très bien. Je vous en ai parlé souvent. On a eu un déclencheur ici. Euh, donc, euh, ça pourrait être une folie euh, dans les prochains. Euh, euh, prochains jours euh, prochaine semaine et euh, pour terminer on va aller voir c'est l'appel pour les jeunes traders a été euh, SLV élevé le ETF et au niveau technique regardez euh, le graphique c'est la moyenne mobile 200 jours euh, très très beau et euh, ça suit à peu près le silver parce que dans le fond c'est le ETF qui est adossé à des du silver et c'est sûr regardez on est très très bien il n'y a pas de problème et il faut casser absolument euh, ceci au niveau de, du silver, euh, il faut casser ici, j'ai mis euh, deux lignes parallèles, et euh, c'est pas encore fait, mais ça pourrait arriver très bientôt, comme ça pourrait encore euh, faire du surplace, place, euh, je vous promets rien euh, vous faites vos propres décisions, vos propres choix, mais dans le fond, euh, ça pourrait être prometteur. Et ici, on se trouve à avoir... Ah, je n'ai pas placé ça comme ça. Ça se trouve à être le graphique de l'or. Là, encore, il euh, n'y a pas encore euh, rien de définitif. Si on va, Ça va monter et tout, mais euh, euh, non, l'or et l'argent, euh, dû au fait qu'il y a plusieurs raisons, euh, Ben là, en ce moment, c'est surtout l'argent, mais l'or va suivre. Euh, c'est à cause, premièrement, que l'impression monétaire va se poursuivre au niveau de la Fed, au niveau des banques centrales, de la planète, euh, on se trouve à perdre confiance dans le dollar américain. Là en ce moment on a petite recrudescence du dollar américain, mais ça va probablement se corriger assez rapidement. Et euh, une des une autre raison justement, c'est que dans le fond, les jeunes traders, comme je vous expliquais expliqué au commencement de la vidéo, qui ont fait monter le cours de l'action de GameStop et de d'autres actions aussi, euh, veulent maintenant attaquer euh, le marché du silver. Donc, euh, si euh, eux embarquent là-dedans, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, mais là, j'ai décortiqué ça un peu plus, euh, ça pourrait littéralement Explosé. Donc, euh, c'est mon analyse d'aujourd'hui. Euh, la semaine va être assez importante. Et ça se peut très bien qu'il ne se passe rien. Là, euh, je ne suis pas sûr, je ne dis pas. Mais au niveau technique, ça semble très très beau pour avoir enfin cette percée vers la hausse. Mais comme je vous dis, euh, moi j'achète mes actions euh, pour le long terme. Euh, J'ai vendu quelques actions pour acheter d'autres actions. Comme je vous avais dit, je faisais un peu de... Mais euh, vendredi, je me suis vraiment positionné dans les minières, euh, junior, minières d'argent et on va voir ce que ça va faire mais de toute façon je suis vraiment pas nerveux pour le long terme donc on se revoit bientôt c'est sûr que probablement demain une autre vidéo mais on se revoit cette semaine c'est sûr merci